On se retrouve pour l'épisode 2 de Factory Gun Ah on est diamant non, est Si Okay. C'est Kerned C'est un random Kerned ouais tout le Il meurt il meurt il meurt Il meurt en ça vidéo ça tourne mal No fake explication Oh merde, je vais faire que chauffer là-haut Samy Samy Passe une partie, je te défonce maintenant. Passe une partie. Tu trouveras ton destin sur la route et de l'enchantement. L'enchantement que douze Non mais passe une partie à en faire Ok Tuck. Mais what Ma souris a de bouger mais what What Elle Continue C'est de qui C'est mon extrait, c'est il, il mine tout seul Ah euh, Par contre, euh, non, je crois que c'est pire carré. Il vient il heal Merde, il est pierre carré Alors Ned Quoi Je crois qu'il y avait pierre carré à côté de moi il est tombé mid life et il est remonté. Euh, il a pris une pomme là. C'est du oui. moment tu es full life Pierre Carré. Hein? est Full life. Oui mais non mais il, a, il venait de perdre des coeurs. J'ai entendu un clipper exploser à côté de moi. Euh, j'ai fait tap Pierre Carré il était mid life et j'ai parlé il y a personne qui répondait. Il avait le sem un peu. Euh, hein? Ça veut dire qu'il avait un peu le sem oui Toc toc il fallait pas que tu parles Mais je pensais que c'était mon frère il était juste à côté de moi Fares quoi c'est bon il est là Oui Fares euh Bah j'étais à côté de toi C'est moi qui a fait C'est toi, toi qui a fait exploser oui. Ah bah vas-y mais tu casses les couilles euh, J'étais dans une mais micro Mais parlais je pas Mais tu parlais pas Ok, 50 lapis, moi, perso. 50 Ouais. On va drop un peu. 10, On dégage de là, t'as Ah, il y a Astrox qui a passé ses cogouilles. Euh, Fares Ah non, bah non. Ah. Fares, t'aurais... Ah, il y a du lapis juste en dessous. Oh, j'y ouais. C'est possible. C'est mon x-ray d'avant. Il a sur ton PC, malheureusement. faire enfin, la, la technique à... Euh, comment il s'appelle là C'est qui qui fait ça là Tu veux un peu plus de la lapis, Faras okay. Putain, mais il y a un bon goût ton fer Non, non, le prends pas, je suis pas... à faire Samy, ouais. le prends pas. Je n'ai pas tué ton frère. C'est pas sans ça. Et t'as de l'or Euh... T'as un d'or Bah toi, t'as toi, deux d'or Non, est-ce que t'as un d'or Non, bah, bah, bah, il me faut deux. Ah non. Bah Samy, il faut qu'il y en ait un ou deux et c'est le plus fort, normalement, qui doit... Qu doit avoir... Le... Pas ça avec moi. Plus fort, plus fort, non, non. Mais ouais, tu m'as sauvé, elle arrête de bouger, euh, des fois, attendez. J'entends la lave, mais je la trouve pas haut. Mais c'est normal, on est au-dessus de la lave, mec. Non, non, non, mais elle est là haut. T'as le diamant? Ouais. Nice. t'as le tel diamant, c'est mis, passe-moi le lore. Samy si on est tôt, penses-tu pas tout de suite Combien hein. de Le fares tu veux, tu veux combien d'or Tu veux combien d'or J'en ai 21 Ah. Euh, bah passe-moi la moitié C'était combien C'était 2 La moitié La moitié Non c'était 2 qui t'en fallait ou ce Ouais vas-y 2 en deux Tiens Oui bah oui euh, c'était trop difficile de faire cuire Bon Samy on se tue pas tout de suite hein. Non non de bah, toute façon tu me tueras pas avec 12 diamants T'as 12 diamants Ouais Mais, Mais arrête de... Non je l'utiliserai pas Je hein. croyez pas Attends qui fait la pioche ah oh non, je la fais pas, dis pas, dis pas, si, j'ai le bah, deuxième. Si, si, si, si, non, non, non, non, si, que... mec, mec, mec, je te... sinon je te tue, t'es la top. Vas-y, tue. Ah non. Non, c'est bon, ah, c'est le... bon, c'est toi que qu'il la fait, c'est le que la fait. Uh... Hey, vous avez fait bah, mon le truc, s'est déconnecté. Ah non, c'est top. Ah Bon passe-moi tes 4 diamants rags, ouais. mmh, Non. Nah. C'est Samy. C'est les top dans, <rires> <rires> dans 3 secondes, mon gars. Samy. Je suis pas la taupe. Inch'Allah, je suis la taupe. Je suis pas la taupe. Je suis pas la taupe. Je suis pas, <rire> pas, pas la taupe. Non, tu veux combien de diamants Bah, 4. Ah, oh, bah non. De toute façon, t'as pas de diamants. Euh, parce que ces trucs, il a besoin de diamants pour faire la table. Oui. C'est mis tu m'as pris un d'or. Euh, oui, mais j'ai. Ah, oui, c'est bon, je l'ai encore. Je l'avais le porteur. Euh, Samy, il faut que tu gardes les deux gems. Hein. Que je garderai deux jumps What? Ok, Ok. figé. Tu fais quoi? What? c'est mon, mon truc qui frise tout seul. Genre, non, moi c'est ma souris qui est bug. Non bouge, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge. bouge. Là, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Regarde le chat. Oh. yes yes yes. Oh. ce que Oh. Laisse moi des diamants Oh. Ouais Regarde les, les deux délais On les Dis leur que je suis on est dans la même team là GG Bon bah du coup euh, Samy mis... <rire> Je suis pas la taupe parce qu'il... <rire> <rire> on l'a tous entendu Samy le psssshh de maman <rire> Attends il y a, y a par là J'ai récupéré son arc Arr-sumeur, Ned Arrête il pas l'or là Arès Ars, où Attends Reviens... Par euh... là... Voilà. Y'a une faille Samy, c'est euh, toi qui t'exonnes là Ouais, ouais. C'est vrai, c'est à côté de nous. Ok. Non, moins de 117. Je te suis, t'façon. Ah j'ai plus de et bouffe va, cul hein. Là, là, j voilà. Ok, je mine à quelques blocs. J'ai plus de bouffe cul Faras. T'es sûr, elle est là. Faras, descend couche 11. Oui, mais c'est bon, je suis. Et mine pas trop près. Décale-toi encore. Non, non, je suis à 10 blocs. Non, même, c'est pas assez du bloc. particularité de la saison euh, nous est arrivée. Par contre, là, ça va être un putain d'épisode, Fares. On parle pas trop, Samy, euh, on sait jamais. Ah, du coup, t'es quoi en kit euh, Si, si, faut que je fasse quoi Fares, faut que je fasse quoi pour l'avoir qu Ah, c'est bon Ernest Ouais. T'as l'enchant Euh bah moi j'ai pas le cuir hein. Samy t'as du cuir J'ai pas le cuir hein. oh, putain, on a pas de Bouge Bouge rends Rends Mais Samy t'avais pas chopé du cuir hein. Non y en avait deux Samy. Non non Si si si si rends Non Tu leur prie, tu leur prie, tu leur prie. Euh Pardon Quand on oublie un sur la route hein, merci hein Non, non rends le non, non, j'ai quand même ne pas. Si, si, si, si, je viens d'entendre l'XP, ça me... tu vas Non, non, je viens de miner tu de la redstone. <rire> <rire> tu vas pas enculer Allez, vas-y, relâche. T'as de la bouffe quitte Aïe, bah Attends, viens, on va avec Hornet. Mais il est où oh. Je sais pas, il, bah, il regarde Mais les non, corps. Ah, il était vers là-haut, il était vers là-haut. Bah vas-y, quoi Il a dit qu'il avait des grottes de malades. on va y le pot d'homme ni vidéo là. Saco en carton. Tu veux dire quoi, les chimistes T'as des potions Je les ai pas eu là. Si si. Jump boost, speed, fire resist. En Ned en Enfin j'ai plus de pioche Il y Craft pas de il... Je sais pas de quoi Bah ouais, mec euh, j'étais attardé un peu, je vais pas t'aider hein. J'ai pas trop à faire. Ah ça t'a bloqué le chemin. Oui mais j'ai pas trop à faire. Fais-toi une pioche en cobble. <rire> Arrête Pourquoi tu fais ça hey. Ouais Faites bien step ou pas Ouais, ça va. T'avais quoi Place chacun. Ok parfait, moi aussi mais quoi? Samy, il a deux diamants pour faire le. Non, non, je les ai plus. Je... Si t'as les diamants, j'ai des et bottes et j'ai deux diamants Ah, bah c'est bon. Ok, bon, bah parfait. Il, il faut le cuir. Pour le moment, je l'ai pas. il y a personne qui en a du coup, je sais pas comment faire. Ah, je bah, sais pas bah quoi? Ernest, tu nous jures, t'es pas la top! pas Bah, mec, tu nous as pas vu toute la game, tu te dis, je me sens pas! Euh, C'est un peu louche, tout si pour nous! Hein. Ta façon de parler, Bichard! Bah, quoi? <rire> je suis normal tu en vrai! Différemment. Hein? Je parle différemment! Mais je parle toujours <rire> de la même façon, mec! En plus, euh, je sais pas si remarqué, mais pendant la trou j'ai stressé à mort, genre, je sais pas pourquoi! t'entends plus. Hein. Ah bon Si tu m'entends Sabi Je plus là Ah bah c'est toi C'est bon je t'entends pas bizarre là Peuré 5, 5 or... Herned euh, euh, euh, En gros j'ai un dor en rap c'est tout okay, t'as ce beaucoup de peur dans le ou pas T'as beaucoup de pommes J'en ai 4. Ah oui, est-ce que je peux en passer une J'en ai une, mec S'il te plaît. Je pas si t'es la taupe. Aha Aha Bah non, je suis pas la taupe. Par contre, tu ont les autres Je suis deck parce que du coup, ma saison elle est nickel, vois. Au final, quand t'es pas la taupe. Là, lâche-la. T'as un un dire que Hein Pire que niqué gros, suis pas la taupe. Enfin, ça va encore, j'ai des grottes donc c'est. Viens vient en arrière. Ah vas-y, tu les couilles Je suis là, je suis là Arrête, ah, tu viendras me chercher après hein. Oh Non, Samy, viens là Viens là, viens là, viens là Moi Ah ouais Par contre, les mecs, là-bas, il y avait des grottes explorées hein. je sais Euh, pas, hein. mais il y a ces trucs qui est pas loin Ah si là, il 200 blocs quand même Non, là, c'est où Non, non, parce que, en plus Eux, eux, eux ils sont, sont là-bas, ils sont en face alors que là-bas c'était sur la droite, donc je pense c'était l'équipe à Pierre. Bah, Pierre est pas loin, je crois. Oui, voilà, donc c'est ce que je me disais, c'est peut-être l'équipe à Pierre. C'est vrai que s'il y a des bugs, je crois. Aussi. Bah, bouffe. a pas de déco Quoi Il y a pas de déco Là-bas, là, il là, y a une grotte, mais j'y suis pas encore allé, donc si tu veux exploser. Ouais. Bon. J'ai un peu de chance niveau Ouais moi aussi en vrai j'ai pas trouvé de diamant toute la gamme, mon frère a trouvé du diamant et juste après j'avais trouvé je trouve un filon de 8 et un filon de 5 Du coup bah je me suis mis bien c'est barré Oui oui bientôt Hein Biateau Qui Bato. Qui C'est barré ton petit en, fait, frère. en fait en fait en fait je t'en mec ton micro coupe euh, avant que tu finisses ta phrase Si c'est il c'est barré Sérieux Ouais c'est